trop cool enfin douf et moi allons pouvoir nous débarrasser d'Eric. c'est trop bien Hé hey, hé hey. Eric nous poursuit Douf, calme-toi Moi aussi j'ai un problème, tu sais. L'arme n'est pas encore prête. Quoi Donne-moi l'arme tout de suite. Non, jamais. Alors, deux questions, elle n'est pas encore finie. Oh. <coughs> oh.